Alors, c'est l'application FanLift Plus que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Lorsqu'on la lance pour la première fois, on devra s'y connecter avec notre compte Instagram avant d'avoir l'interface qu'on a sous nos yeux. Ici, on peut gagner des points automatiquement soit avec des likes, soit avec des abonnements. Du coup, je me lance avec les abonnements et là, on a une page qui s'ouvre. En temps normal, cette page est censée afficher les comptes Instagram auxquels l'application va automatiquement s'abonner. Mais à cause d'un bug imprévu, rien n'est affiché. Par contre, on peut remarquer que nos points augmentent tout de même ici. Donc c'est bien juste un bug d'affichage. Une fois qu'il n'y aura plus de profil Insta sur lesquels s'abonner, la page se fermera d'elle-même. Et si on a assez de points, on se dirigera alors vers l'onglet Promote. Puis on choisira follow avant d'entrer le lien du profil Instagram où on souhaite envoyer les followers. Je précise que le lien de ton profil Instagram est de la forme https2.2 slash www.instagram.com slash ton nom d'utilisateur Instagram. Et j'insiste bien sur le nom d'utilisateur Instagram. Voilà. Là, je prends donc la campagne de 20 abonnés à 200 points et j'attends un peu même si on peut déjà constater ici les notifications d'abonnement Instagram. Donc, je me rends sur mon compte et on voit bien là la notification de l'arrivée des 20 followers avec 5 autres en bonus. J'actualise le profil et on voit bien que tous mes followers sont arrivés et ce quasi instantanément.